Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog. Et sachez que moi, l'idée du vlog, ça m'excite. À chaque fois qu'il y a un nouveau vlog, je suis, je suis super excitée de, de, de lire vos retours, etc. Parce que voilà, je trouve que c'est plus amusant de faire des vlogs. C'est plus facile pour moi de vous regrouper pas mal de choses en une seule vidéo. Et puis, c'est aussi plus avantageux pour vous de regarder une seule vidéo que de regarder 10 000 qui sont très courtes ou qui, qui n'ont pas de sens. Bref, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, dans ce vlog, déjà, pour commencer... Pour commencer le vlog, je dois vous faire un petit retour de mon expérience de la cire euh, sur le visage. Donc si vous n'avez pas encore euh, vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc euh, au départ quand j'ai appliqué la cire, euh, voilà j'ai rien ressenti, euh, ça faisait pas super mal, euh, ma peau n'était pas sensible etc. Mais euh, deux jours après, je commençais à voir une apparition de boutons. C'était juste incroyable et euh, je vous avoue que c'était la première et la dernière fois que je vais utiliser la cire sur mon visage. C'est quelque chose que je ne recommande à personne. Donc limite sur sa, cette partie-là, ça va encore. Mais sur mon visage, j'ai mis trois semaines pour voir euh, les, les boutons euh, disparaître un tout petit peu. Mais c'était vraiment la cata. J'ai eu des boutons que même en étant adolescente, euh, j'ai jamais eu. Quand j'étais adolescente, j'ai pas eu, j'ai pas eu d'acné, rien du tout, j'ai pas une peau à problème. Mais là c'est juste une catastrophe. Donc c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. D'ailleurs moi l'appareil que j'ai acheté de cire et la cire que j'avais acheté, etc. Je vais m'en débarrasser au plus vite possible parce que je l'utiliserai pas pour mon corps ni pour mon visage. Surtout pas le visage. Alors, alors là le visage c'est même pas la peine Donc pour le corps vous savez très bien que j'utilise le brown silk et peel. Et j'en suis satisfaite depuis plusieurs années. Euh, donc voilà, c'était mon retour à propos de la cire. Il fallait vraiment que je vous fasse ce petit retour-là pour euh, surtout euh, vous dire de faire très très attention. Euh, C'est vrai que la repousse euh, a mis plus de temps. Donc euh, il y a moins de repousse, ça met plus de temps à réapparaître. Limite deux semaines pour que ça commence à pour sentir un peu le... le Pitchy Fuzz, je sais pas comment on l'appelle en anglais, le, le duvet, mais euh, les boutons, c'est même pas la peine, c'est juste catastrophique. Donc, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas et que je ne referai plus jamais. Bref, dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer euh, un petit euh, coin cafété que j'ai réalisé chez moi. J'avais vraiment besoin de faire ce petit coin depuis, euh, depuis un bon moment. Euh, j'ai commencé à réaliser vers la fin du mois de ramadan. Et euh, après, euh, voilà, certaines choses ont mis du temps à arriver. Parce que la plupart des choses, je les ai commandées sur Internet. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait, comment je l'ai réalisé. Donc j'avais un petit espace dans ma cuisine, je me suis dit pourquoi pas. Euh, pour m'encourager à boire du thé et du café, parce que j'en ai vraiment besoin ces derniers temps, je bosse énormément. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai même fait une extension à mon bureau. J'ai beaucoup de choses à, à, à gérer, à faire. Euh... Donc euh, il me fallait absolument du thé et du café pour rester bien éveillée Avoir un petit coffee bar ou coffee corner ça m'aiderait peut-être à, à, à m'encourager, euh, ça m'encouragerait plus à boire du thé et du café Donc euh, voilà, c'est un petit luxe que j'avais envie de m'offrir et mon mari a adoré l'idée, lui aussi, ça l'encourage à boire plus de thé et de café, surtout que depuis ce coronavirus, il travaille à la maison. Donc c'est plus facile de, de se préparer un petit thé ou un petit café quand on a tout ce qu'il faut devant soi au lieu de chercher dans les placards, etc. Bref, sans trop tarder, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce Coffee Corner et je vais aussi vous partager une petite recette je vais aussi partager avec vous une petite recette de craquelés au citron. Donc euh, c'est des, euh, des petits biscuits que je réalisais à la maison. Et euh, je vous ai montré ça sur Instagram. Vous étiez en train de monter la recette, donc on va faire ça tout de suite. Aujourd'hui, Et on commence. Je voulais faire un, une sorte de coffee bar chez moi euh, pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir profiter un peu plus du thé et du café. <rire> Et aussi parce que euh, je sens que mes placards sont un peu encombrés. Euh, mon plan de travail aussi est un petit peu encombré par tout ce qui est bouilloire, machine à café, etc. Donc, je me suis dit, allez, je vais créer un petit coin spécialité café dans ma cuisine. Euh, il me reste un tout petit espace. Donc, j'ai commandé une desserte. En fait, c'est une desserte que j'ai vue sur euh, showroom privé. Elle était à 150 euros. Et quand par hasard, je regarde sur Internet avant d'acheter sur, sur en privé. Et je la trouve à 99 euros sur un autre site français qui livre en Belgique. Donc voilà, elle a été livrée en même pas une semaine. Euh, je crois que je l'ai reçue en 5 jours. Je trouve ça super rapide. Et là, maintenant, je vais commencer le montage. Voilà, les pièces sont là et je vais commencer là tout de suite. Alors, on va chercher les pièces numéro... et on va venir les placer juste ici. Voilà. Donc là ça commence à bon, prendre un peu forme. Donc je continue avec les pièces qui restent. Je commence par vous montrer euh, ces pots que j'ai achetés euh, dans le magasin Casa, Casa Shop. Donc, euh, j'ai vraiment craqué pour ces petits pots euh, thé, café, sucre. Il y a aussi euh, biscuits euh, et pain que je vais vous montrer par la suite. Donc, ce qui est bien, c'est leur qualité, puisque j'ai trouvé une, une sorte de copie à action, mais je vous avoue que la qualité était médiocre. Euh, le, les couvercles étaient difficiles à ouvrir et puis euh, j'avais l'impression que ça s'écrasait facilement mais par contre ceux là ils sont très faciles à ouvrir la qualité est vraiment au top et euh, j'ai vraiment adoré l'effet qui soit vraiment tout blanc quoi Ensuite, sur AliExpress, j'ai craqué littéralement sur cette petite plaque euh, métallique où c'est marqué euh, « Coffee Menu ». Et euh, on peut trouver euh, voilà, des petites recettes de café, que ce soit euh, cappuccino, espresso, euh, latte, etc. J'ai utilisé aussi ces petits bocaux pour, euh, pour mettre tout ce qui est cookies fait maison. Beaucoup qu'on peut trouver un peu partout, Action, Ikea. Et d'ailleurs, ces petites planches que j'ai accrochées au mur viennent aussi de chez Action. Donc, au départ, j'avais hésité à peindre le mur, euh, mais finalement, je me suis dit, puisque tous les accessoires sont en blanc, il vaut mieux laisser le mur tel qu'il est. Et puis, j'avais pas envie de me prendre à la tête tout simplement. Et puis sur cette barre qui vient aussi de chez Ikea avec les petits crochets, euh, j'ai mis tout simplement des tasses qu'on utilise au quotidien mon mari et moi. Donc on a deux tasses pour le cappuccino, deux tasses blanches pour généralement le thé et puis deux tasses noires comme ça que j'adore pour le café tout simplement. Donc au dessus de la desserte, j'ai mis euh, mes essentiels, donc bouilloire, euh, émulsionneur de lait euh, et euh, ma machine à café puis un petit plateau. Et au-dessus de euh, ma machine euh, Espresso, euh, j'ai mis euh, un, petit, euh, un, un petit rangement spécial pour les capsules Espresso. Ça vient d'Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'informations. Dans le premier tiroir, j'ai mis un petit rangement qui vient de chez Ikea et j'ai mis les essentiels pour le thé. Euh, des petites spatules en bois pour euh, pour les missionnaires de lait et euh, voilà des, tout ce qui est euh, des petites cuillères pour le café ou encore pour le thé et aussi des petites sous tasses au cas où on veut servir des petits gâteaux ensuite en dessous j'ai mis euh, le reste des tasses tout ce qui est tasses verracées terrières, etc. Et puis j'ai aussi euh, de la menthe séchée, euh, du thé de toutes sortes, du thé noir euh, pour le thé turc, etc. etc. Et tout en bas, j'ai mis une grosse machine à café euh, avec les filtres et tout. Puis de ce côté-là, c'est le compartiment pour euh, de l'eau et puis pour le lait, euh, concernant le lait donc euh, je le trouve juste à côté dans le réfrigérateur. Et voici le résultat de mon tea and coffee corner donc euh, voilà c'est tout simple, c'est propre et euh, c'est bien rangé surtout j'aime bien le côté pratique plus que le côté déco et euh, voilà j'espère que mes idées vous auront plu et que ça vous a apporté un petit quelque chose aujourd'hui Pour la recette des craquelés au citron vous aurez besoin de 4 œufs entiers, le jus de 2 citrons, un verre d'huile euh, et si j'ai à peu près un verre demi de sucre, le zeste de 2 citrons, euh, 2 sachets de levure et un sachet euh, de sucre vanier et puis vous aurez besoin aussi de farine donc euh, concernant la farine euh, c'est en fonction de la pâte que vous allez obtenir par la suite donc maintenant si vous, voulez, si vous ne voulez pas avoir une grosse quantité de biscuits donc vous pouvez euh, partager euh, les mesures en, en deux et euh, tout simplement utiliser que la moitié des mesures donc euh, là je commence par battre les œufs avec le sucre je rajoute l'huile, le zeste de citron et euh, le jus de citron je mélange le tout, je rajoute aussi le sucre vanillé. Et par la suite, je rajoute la farine petit à petit avec les deux sachets de levure jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien moelle. je forme des petites poules de la taille d'une noix je les passe dans du sucre glace et je les dispose sur du papier euh, cuisson dans un plat qui va au four je préchauffe mon four à 160 degrés et je les laisse cuire une quinzaine de minutes euh, il faut pas qu'ils prennent cette couleur dorée, il faut juste qu'ils soient assez cuits tout simplement, une fois refroidi, ils se tiendront bien comme il faut. Donc euh, voilà, j'espère que ma recette d'aujourd'hui vous aura plu. Le vlog d'aujourd'hui vous aura plu aussi. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt